regardez J'apporte à manger pour ce soir Oncle fétide, alors comment ça va Ah, oh, ça va pas très fort en ce moment Ah, toujours constipé Non, ça, c'est réglé Regardez Ah, super On va pouvoir assaisonner le ragoût de sangsue Oh, ça va la chose Ah, pas, Ça va sentir moins bon maintenant Mais alors c'est quoi le problème Ah, je me sens tout faible Je me sens TOUR PLA PLA Bon, bah on va prendre votre tension, attendez. Ah oui Merci la chose. Ah ah. Ah. Oh. ah mais elle est vachement faible, ça va pas du tout. Oh. Attendez, on va vous recharger. Ah oui ah. Ah. Juste à allumer ça. Ah. Et... Ah. C'est votre jeu, oncle Fétil, hein? Ah. <rire> ça a l'air cool! Là. Alors, belle ambiance, belle ambiance déjà. J'avoue. Ah! C'est vous en train de vous reposer! Allez, ah, vacances! Mmh. Il n'y a pas de qu texte se passe il des... malvoyant? Il y a des extraterrestres là! Musique, ah, là, on va euh, baisser le son, l'idée de la C'est pas une vraie coupe, c'est une sous-coupe. <rire> ah putain, ça nique les yeux! Ah! Ça nique tes oreilles! Aussi. Ah. Ah belle musique, belle musique. Belles images, belles couleurs. Ah. Ah. Alors start. Vas-y. Ah cette technologie c'est compliqué. Ah il est armé déjà avec son tromblon. Oh putain ça go Mais pourquoi est-ce qu'il assassine de gentils champignons comme ça Bah c'est le but du jeu. Hey, non il faut tout, ah. Péter. tout péter Ah ben bah, là, ça lui fait mal quand il marche dessus. Avance les verrues, ça. Ah, c'est joli. Qu'est-ce qu qu que vous faites à l'extérieur de la maison comme ça C'est pas normal. Ah. Ça ah, me rappelle pas. les toilettes. Je tue des verrues. De bah, <rire> belles verrues. Ouais. De même, il faudrait penser à en mettre dans la salade la prochaine fois. Je dis ça, je dis rien. Ah. Alors là, il prépare le repas de ce soir, je pense. Ah. C'est comme ça que vous gagnez des dollars, alors, je ne savais pas. C'est un documentaire sur la vie d'oncle Fester. Oncle Fester Ah bah on le dit en anglais, hein. Alors, alors. Ah, son tromblon n'était pas terrible, là. Hein. Il faudrait un petit peu l'améliorer. Ouais. Par contre, son sac à dos, il est génial. non ah. mais dedans. C'est pas, pas son sac à dos, <rire> c'est ses épaules. Ah. Et je croyais que c'était son sac à dos. Ah, bah, Il est un peu bossu, il est un peu bossu, là. Mais c'est une qualité chez nous. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est quoi C'est notre maison ça Non quand même pas. En tout cas, le jardin a l'air bien entretenu. Ouais, j'avoue, j'avoue. Les espaces verseux. Oh, ouais non mais ils sont fermés là. Encore en grève. Putain de syndicat. Allez, est-ce qu'on peut rentrer dans les maisons Oh il y a une trappe. Oh alors là en souterrain c'est mieux. Peut pas allez a... si appuie appuie allez on y retourne on appuie partout. Bah où est-ce Oh, es... oh il a tiré avec une arme différente. Allez à gauche mais non ah. sur quoi t'as appuyé Ça a bugué. Ouais, Ça va être tout noir. Tac ah non, alors commencez pas à vous disputer. Hein. Oh. <rire> Mais on vous Un machin, il vient, il vient nous rendre visite très rarement. On alors s'il si vous plaît, hein. on essaye quand même de bien s'entendre. Ne t'inquiète pas, y a de l'eau là, attention. Ils sont pas flécher sur les graphismes. Bah si c'est, oh, ah, ouais. arrête. Qu'est-ce qui a qu est qu est se passe Pourquoi la lumière s'allume Ah, il a pas beaucoup d'énergie, à gauche. Hein. Ça, c'est. C'est toute la difficulté. va y trouvé un compteur électrique. Ah il Ah bah ça y est, bah, t'es mort. mort. Ah bah c'était rapide, hein. Rechargez-moi. Ouais, je... Non mais il est trop difficile ce jeu pour lui, de toute façon, ça fait longtemps que je le dis. La start. Continue. Alors, on sait pas, ouais, ça change pas grand-chose. Par contre, je trouve la musique vraiment. Très entraînante. C'est vrai que c'est une symphonie. Allez, on va en haut, là, pour changer, là. Ah, il y a un trou, on peut pas. Ah bah, il faut pas tomber dedans! Ah, bah pourtant, clofester, il aime bien ramper dans les tunnels. Bah, et il adore un... les trous! Ouais. Euh... Ah, ah c'est pas pratique cette arme-là, ça tire de travers. Ah, il est tout pixelisé maintenant. Je suis ralenti! pas moi de la soupe de ventouse, de, <rire> de, ventouse. de ventouse, ici de les poules passe. sangsues, les ventouses, ah, je suis con, les ouais, ventouses, les sangsues de salle de bain, ah bah, la soupe de sangsues justement elle est en train de, elle est en train de cuire, ah, il semblait que ça sentait en plus bon, moi, oncle que le fétide a ajouté un petit ingrédient personnel, ça sera ah, parfait, j'ai bien compris que ça sentait bon là ce soir, ah, ah, oui on sent bien. la douce fragrance du repas qui se prépare, ah, la soupe de chef, j'ai l'eau à la bouche, il a mis tellement de temps à préparer son ingrédient, mais surtout, du cœur. Ah, oui. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ah, ça sort du cœur. Oui. Pas que du cœur d'ailleurs. Ah, ouais. Suivez mon regard. Ah, on voit pas beaucoup vos yeux. C'est à hein. pas... <rire> vous d'imaginer. C'est toute la subtilité du truc. Le regard mystérieux. Ah, ouais. Le regard broussailleux. Ah, ah les femmes adorent. Ah, ça a l'air difficile quand même. Ah, Ça a l'air difficile, en hein, plus avec une arme qui tire de travers, comme ça. Ah, la chose elle dort. Bon bah tant pis. Là. Je ne sais pas plus, mal, elle fait chier cette chose. Toujours ah, en là, train elle, quand, de quand même bien pratique. Euh. Comme... J'aurais bien besoin d'un coup de main. Ouais, parce que là ça devient difficile. On Mais... hein. voit ouais, dans la coup de main, elle est où la chose deux. Mmh. <rire> Je suis en train de glander dans sa boîte, là Ouais, mais je crois qu'elle boot parce que. Euh, J'ai euh, jamais rien lui demandé, si manettes mal. là, euh, avec une seule main, c'est ouais. pas facile. Ouais, et puis c'est pas très ergonomique, ça, que ça doit lui donner des. Des, ouais, des petites crampes, ouais, ouais, voilà, ouais, des ouais. corps et des. Des durillons. Des, des, des durillons ouais. ah, Attention, là, hein, c'est la mort. Le ah. durion du pouce. Ah. Ouais, ben, c'est trop difficile, hein, ce jeu. Hein. Ah, ben, vous J arrivez et... juste pour le repas. Alors, <rire> vous êtes. Euh, quatre personnes du service d'anger sanitaire. Qu'est-ce qui vous amène Vous avez euh, certainement remarqué l'odeur immonde qui émane dans tout le quartier. Euh, non, pas spécialement, j'ai rien senti. Excusez-moi, ça pue la merde et ça vient bien de cette maison. Mais c'est impossible, ici c'est toujours bien rangé, c'est impeccable. Serieux Sentez-moi est... Qu est ce Qu'est-ce qui lui arrive oh, Je ne sais pas, t'es déluisant un peu ah oui, c'est l'émotion, allez, on va le requinquer. Voilà, une bonne louchée. <rire> voilà, ça a l'air délicieux. Ah, encore une ouais. voilà. ah, Like et partagez quoi Ah, l'ampoule, tu l'auras plus tard. Là, je